Voilà, Ouh, ça va pas passer, Ouh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ça va pas passer, ça ne va pas passer, oh, on dirait que ça passe, ouais, ça passe, ouais, cool. Bon, ce modèle-là, c'est un petit retour en enfance, j'ai toujours eu... Euh un Snoopy approché à mon sapin quand j'étais chez mes parents. Donc euh, comme je l'ai plus, bah, je me le suis imprimé. Voilà. Allez, ciao ciao, à demain. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers.